le monde déteste la police car ben c'est qu'un flic quand il pisse S'en fout plein les cuisses C'est vrai, tout le monde peut le sentir débarquer. Tout semble auprès de lui très empesté C'est comme un sphincter embouché Alors il balance des coups Son odeur le rend fou Il fracasse des laits et oui, il transpire sous le képi Oh là là, mes amis, quelle calamité Pas sur la tête, oh hey Du coup, quand avec les potes on veut manifester Bah c'est le seul qui se fâche Sa charme à gazer. Qui peut donc kiffer en tel supplice Quand tout le monde déteste la police et ils balancent des coups, cest à ils sont déchaînés Oh, ratatatatata, ah, ta, ta, ta, ta, ta. ça transpire sous le képi Oh là là, mes amis, quelle calamité Oh, ratatatatata, ah, ouais Tout le monde On déteste la police Parce que les flics, quand ils pissent, s'en foutent plein les cuis on les approchait, on finit à l'hospice Oui, tout le monde était J'aimerais que ces couillon est un peu de cœur dans les bastons Et reprenne tant que cette chanson Il n'y a qu'à aller désarmer Et aussi Déshabillés car un que tout nu est, doux comme un chaton. Alors la paix sera bien gardée dans les ruelles libérées. Rien ne pourra nous empêcher de chanter, danser, surtout aimer. Trois, quatre, vingt 2 Tout le monde, tout le monde, tout le monde était sur la police. Mort aux vaches, mort aux vaches. Tout le monde déteste la police Tous ensemble Tout, tout le, le monde, monde tout, tout le monde, monde. De Malixier, Débouna jusqu'à Ulysse yeah, yeah, Mon vache Mon vache, vache Tout le monde déteste la police mmh, tout, tout le monde, monde Tout le monde Un par un, par trois ou même par six aux vaches, mort aux vaches, tout, tout le monde déteste la, déteste la police.